Monsieur, euh, salut, j'espère que vous allez très bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver, comme d'habitude, sur votre chaîne, MyFlica TV, dans le cadre de votre émission, euh, Le Rancard. Vous connaissez le principe, nous, on se déporte vers l'invité. On s'en va rencontrer l'invité pour euh, puiser euh, dans sa carrière, de son expérience, pour inspirer d'autres. C'est une émission qu'il faut suivre à tout prix, mesdames et messieurs. On vous dit toujours... Euh, Faites l'effort d'inviter les amis à connaître la chaîne. Faites, faites connaître la chaîne en partageant, en commentant, en likant et tout. Euh, nous sommes ce jour au niveau de Bepanda. On est à, allé à la rencontre de l'un des artistes humoristes camerounais qui a roulé sa bosse et très bien connu de l'autre côté de l'Ouest Cameroun. Lui, c'est M. Timbamboa. Il nous a donné rendez-vous à l'Ano Hotel. suivez à l'intérieur pour son interview. Let's go. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes bien sûr avec Timba qui nous a donné rendez-vous à l'Anno Palace. Euh, J'ai dit tantôt, c'est une référence euh, sous l'agglomération du littoral et plus précisément dans le 5e. Euh, Timba n'est pas loin de nous. Bonjour Timba. Bonjour. Est-ce qu'il y a la forme ce matin Très, très en forme. Très, très, très, très en forme. Alors, dans tous les cas, il faudrait parler sur ton microphone. Voilà, très, très en forme. Ok. Alors, Timba moi, euh, ta voix n'est pas du tout facile parce que ton euh, agenda est assez chargé. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui, qu qui charge cet agenda en question bon, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut le dire, mm -hmm. il faut le comprendre aussi. Je ne suis pas très très disponible. Ouais. Je suis un peu très très di diversifié. Mm -hmm. Je suis un peu surchargé. Ouais. Je suis, en dehors d'être humoriste, comédien, mm -hmm. je suis imprimeur. Ouais. Je suis créateur d'œuvres d'art. Mm -hmm. J'ai beaucoup de charges. Ouais. Je suis père de beaucoup de familles mm -hmm. et puis ça me prend beaucoup de temps. Justement. Alors, Timba, c'est toujours un réel plaisir de te voir. Euh, on est en train de demander, si on pose la question, savoir qui est véritablement Timbamboa Timbamboa, c'est avant tout ce petit garçon né dans les années entre 70 et 80, mm -hmm. à, à Lum kilomètre 99. Mm -hmm. On appelait Netine. Mm. Je suis Baf. Mm. Frère de West Madiko. Mm. De son vrai nom est le Kwedi Matin, ouais. Et frère de Benji Mateke, Manga et Konso, on est tous de, de dans vous, la de même zone. Ouais. Et je suis Thibambo Aki, qui est né humoriste. Mm. Je fais rire mm. comme je veux, quand je veux. Ouais. Et où je veux. Je suis Timbamboa, artiste, musicien, parce que j'ai commis un album sur le marché discographique en 2002. Mm -hmm. Institué, on n'a pas euh, le titre de l'album Le titre de l'album, à l'époque, là il n'y avait pas ce qu'on appelait le titre de l'album, il y avait les titres phares. Il y avait des morceaux qui... Mon sofa de la bombe, c'est quoi C'était condoléance. condoléance euh, oui, parce que euh, je venais de perdre mon père. Mm -hmm. Je venais de perdre mon père en 99 et j'ai fait un slow pour lui. Mm -hmm. Et ça, ça m'a fait, fait couler beaucoup d'encre. Ça m'a fait, fait couler beaucoup d'encre et de, de larmes. Mm -hmm. Et j'ai fait beaucoup de conseils par rapport dans la communauté de mon village. Ouais. Parce que mon père était un grand notable chez nous. Mm -hmm. Et... Est-ce qu'avant de continuer, euh, bien que les années soient passées, est-ce qu'on peut écouter, on va voir la capella de ces chansons, condoléances alors, alors, Et au studio, y j'avais euh, un collègue Douala. Ouais. Euh, qui venait se faire enregistrer, mm -hmm. qui me voyait, qui me trouvait un peu arrobiné là, et, okay. et mon maître me bastonnait mm -hmm. parce qu'il voulait que j'y sois à la gamme ouais. et qui m'a aidé à, à être, à me faire comprendre la gamme mm -hmm. et je parle de Patrin -Zeki, mm -hmm. dis... Zeki de toi Patrin Zeki De regretté Oui, de qui a chanté et qui m'a donné un ton dans, la, dans le même dans la même, le même morceau, ouais. qui allait justement dans ce que j'étais en train de dire, mm. un peu comme ceci voilà endroit-là. mon nassima mama. Et ça allait justement dans le sens de, du, du thème que j'ai débattu dans, mm. dans mon solo Et puis bon, est-ce que c'est la naissance de Timba dans le Mongo qui lui euh, concède cette appellation de Timbamboa Non, non, non, qui, non pas, euh, du tout. Pas, pas du tout. Pas du mm. tout, pas du tout. pas du tout. Vous savez, quand quelqu'un s'appelle Mataline, mm. on l'appelle Matalina. Ouais. Quand quelqu'un s'appelle Madeleine, on l'appelle Mado. Mm. Quand quelqu'un s'appelle Juliane, Julian, on l'appelle Juliana. Mm. Moi, je m'appelle Emmanuel Saint-Timber. Nichi Emmanuel Saint Timba. c'est de Timba que vient, que vient Timba. Timba. Bon Et comme euh, je faisais dans l'art, mm -hmm. j'ai donc pris Timbe, mm -hmm. qui est une appellation grégorienne. Yeah. J'ai donc associé à Douala, qui, qui est Timba, j'ai mis Mboa, qui veut dire retour au pays natal, Timba Mboa. Retour au pays natal. Oui. Retour au pays natal sans avoir voyagé, c'est quand même curieux en même temps. Bon, Il <rire> bon, bon, non, non, non, non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Moi je voyais beaucoup, hein. Ouais. Beaucoup. Mm. Euh, je beaucoup. jamais créer un concept. J'ai beaucoup voyagé. Il y a des gens qui ont créé Aurélie Monnaie mm. pour aller sortir de l'argent dans, un, dans, un, dans de un téléphone, téléphone à l'autre. Moi, je, je suis en train de créer un concept pour sortir de l'argent que j'ai dans ma tête et dans mon compte. cest dit que on appelle ça Mémoire Monnaie. C'est-à-dire que je mon yeah. que j'ai 28 milliards ici, faut que tu sortes de ça. Transférer l'argent qu'on a dans la tête. Que j'ai dans ma tête pour. J'ai 28 immeubles là, il Petit. des petits. Il faut tellement que ma mémoire. Ah, maman, maman, maman. Maman, ça ah oui. Tu sais, j'ai envoyé mon premier fils à l'école de technologie de l'informatique. Pour qu'il vienne me faire de sortir. Bloqués, oui, oui. Mais 33 milliards qui sont ici là. Pour, ça, bon. ça sortira. pour, ma, pour mon compte. Mmh. Et puis. Bon, Timba, le quotidien, c'est vrai. Euh... Quand on a la chance de rencontrer des personnes qui vous connaissent, on dit ah, c'est toujours un monsieur euh, qui aime faire rire, même pendant qu'on a fait souvent On, on croit qu'il n'est même pas sérieux. On ne sait pas quand il est sérieux. Qui En, en famille, ça se passe comment Est-ce est facile de gérer la famille Est-ce qu'il faut toujours injecter de l'humour Est-ce qu'on a toujours la même casquette dans la maison Bon, bon, bon, bon. c'est vrai. Euh, nous autres là, c'est vrai, on est un peu compliqué. Hein. Parce que, Heureusement, c'est Dieu qui donne la femme de chacun. Euh, ma femme est devenue comique malgré elle. Comme un euh, médecin euh, malgré lui, de, de l'écrivain français là. Ma femme est devenue comédienne malgré elle parce que bon, elle est obligée d'être comique comme son mari. C'est-à-dire que parfois même les gens se disent que c'est ta soeur. Je que non c'est ma femme, que, mais, <rire> elle est comique comme toi là. C'est au vu du temps. C'est pas facile, hein, petit? Si vous dites que je suis à, je suis à 23 ans de mariage, vous n'allez pas croire, hein? 23 ans de mariage? Oui, c'est ce mariage qui a tué ma carrière. Oui, oui. Mon mariage a tué ma carrière parce que je me suis marié et tout. Quand je rattrape mon talent, je suis encore marié et puis je dors dehors, ça crée de plumes. Je commence à faire des enfants partout dans les petits quartiers là. Et puis. <rire> Je suis un peu surpris que un la responsable. Sta, la star qui fait enfant. Oui, mmh. la m'a m'emportait alors que j'étais déjà responsable. J'avais un compte à rendre à une femme qui était sous mon toit. Et puis j'ai passé mon temps à imiter, à interpréter petit pays dans les cabarets à Bafsan. Au pont, on m'appelait Thibaut. À mon âge j'ai dit non, moi, je m'appelle Timamboa qui, qui interprète petit pays. Je ne suis pas tubo, ne m'appelle pas Tibou parce que. Quand je vois l'âge que petit pays a je, je ne suis pas loin de lui. On ne peut pas m'appeler Eto, alors qu'Eto n'a pas mon âge. Appelez-moi Timba, qui imite Eto. Aujourd'hui, Timba a commencé à faire du monde depuis le vent de sa mère. Mais n'avons-nous dit matérialisation de l'humour en question, ça décolle vraiment quand Même si c'est toujours resté dans votre. simple. Bon, euh, bon pour dire décoller, je suis né à Lou. On commence dans les, les. On appelle ça quoi Les congrès. Les congrès. Les de vacances. De vacances. Oui. On fait les congrès. Et puis, vous savez, Lum, c'est une ville cosmopolite. Ouais. Là-bas, on ne connaît pas les villages. Ouais. On ne connaît pas Bamba, Bafsam, Ewondo, machin. Et puis, nous sommes nés comme ça là-bas. Et nous, la preuve, c'est que je parle au moins 8 langues. Je parlais les huit langues sans savoir ma propre langue. Donc, je ne savais pas si la langue que mon père parlait est ma langue ou bien c'est la langue de mon ami, ce qui je dors souvent, est ma langue. Donc, et puis, on vivait comme ça. Et puis, quand il arrivait qu'on organise les congrès, nous, les artistes, on faisait tous les congrès. Parce que, si c'est les Bacassa, les, les, les, les, les, les Zeondos qui ont les congrès, nous sommes présents là-bas, on fait le one-man show, on, on, on anime. Et puis, on payait 50-50. 50-50 hein? francs. Euh, attends, que je te rappelle. Ne prends pas ça comme ça. Hein? C'était 50 francs aujourd'hui, comme vos 1000 francs. Comme vos petits 1000 francs que vous avez aujourd'hui là. Les 50 francs là, vous savez. Puisqu'on vendait le tapioca le, à 15 francs. Aujourd'hui, on vous en vend à 150 et puis, vous ne vous en sentez même pas. Il n'est même plus le sauveur de ce tapioca là. Donc, on payait 50 pour, pour venir nous voir. Et c'est comme ça que. On nous payait pour voir chez les Zéondos, chez les Zétones, chez les Bamineke, de Bati, et chez les Mundang. Et on allait à Pendja et à Mandjou pour prester. On payait 50 pour nous voir. Et les 50 à nous servir. Je sors donc de là. Je vais, euh, l'année qui suivait, au lycée, je suis au lycée de l'Oumla, Je vais voir mon professeur de français. Je lui donne l'idée de, de, de faire vivre le club théâtre. Yeah. Je lui donne mon ma vision. Mon professeur qui s'appelait Madame Mandé, mm. elle me dit Mon professeur titulaire, elle me dit Vous hey, allez vous en sortir parce que je lui dis à mon professeur qu'on ne va pas aller le 9 février faire le WAMACHO, les histoires que les autres font là, Collège Notre-Dame, machin. Elle me dit Au lycée de Loum, nous allons répéter une œuvre scolaire, c'est-à-dire on va étudier, maîtriser, aventure ambiguë. Et donc là, je suis le boss et je, je joue le rôle de maître Tieno. Et vous savez ce qui était le plus difficile à faire C'est que dans l'œuvre, dans il y avait un blanc. Il fallait trouver un blanc. Vous connaissez comment nous avons fait pour convaincre le père de comme Pour que son fils qui est... Vous appelez souvent comme Vous savez comment on a fait pour convaincre son fils à jouer ce rôle Il n'était pas comédien. Il fallait que je le prenne pendant des semaines pour le rendre comédien d'abord. Parce que son thème lui, lui en impose. Il fallait d'abord le rendre comédien. Et puis je passe deux semaines à le rendre comédien. Avant qu'il ne pense à jouer le rôle. C'était des très des très grands moments de ma vie, uh -huh. dans ma carrière, à l'époque. Ouais. Ouais. La preuve, je vais à Tchang. Après ça, je fréquente. Je reviens à Lum pour faire terminal. On m'inscrit comme ça sans, me rendre, sans se rendre compte que j'ai échoué premier là. Puisqu'à Lum, quand tu es de doublant, tu ne, ne consommes plus. Uh -huh. Quand j'arrive, on me prend là. Oui, c'est le grand Timango à qui est revenu. Chacun est. C'est ancien que je vais venir me remettre le théâtre sur pied. C'est comme ça que à, la, la même année au lycée de Loum, on joue une autre œuvre qui n'était plus aventure ambiguë. On a plutôt joué une œuvre de terminale. Et que chacun te demandait que les gars là vont faire comment pour réussir ça. Et on les jouait devant un 9 février, devant les commissaires, le sous-préfet, le préfet de Mungo et tout. Tous les collèges. là. Et puis on sortait toujours clinique. Bon, quand je quitte de là, maintenant, j'engrage je, en, le domaine euh, euh, à, euh, à, euh, culturel et artistique et, et activité. Ouais. Je viens de là, voilà, j'ai un bac 4 allemand. C'est même mon bas là qui me fait croire que m'a m'avait raison quelque part. Tiro m'a eu raison quelque part. Parce qu'avoir un bac A4 allemand et qui ne me donne raison que de dire « Gouten tak, hao et que ça suffit là, ça ne me sert à rien. Alors que si j'avais un bac, un bac testeur, on peut m'appeler, je, je peux mes mettre et on me donne 100 francs, c'est beaucoup plus, plus mieux, c'est ce médical, que Thirou m'a expliqué. Alors, quand j'arrive à Douala, ayant travaillé dans la banane je veux, je veux travailler pour pour aller à l'université, ouais. au de mon état, je travaille et puis, je vais donc plutôt aller faire une formation technique. Et j'ai trouvé un grand frère moi, au, euh, à moi, à l'homme chez nous là, qui me dit que bon, toi, ici tu ne peux que balayer le sol avec ton bar là, tu vas laver le sol, tu vas nettoyer les machines, je vais te donner 20 000 de mois parce qu'ici on recrute les techniciens. Et c'était propre. C'est clair Bon, il y a un bac à être dans la main. Les techniciens que vont chez lui n'ont même pas le CAP. C'est les techniciens qui ont appris à conduire la machine. Ils son de, sont des son de supérieurs. En fait. Qu'est-ce que je fais J'entre à la maison, je balaye le sol, je nettoie bien. Il est surpris, je nettoie bien. Et après, qu'est-ce que je fais Je triche. Je regarde ce que les autres font et je les suppasse. Je les suppasse. Je comprends mieux. à cause de mon bac, je comprends mieux. Ce que eux, les boubocs, n'ont pas compris. En six mois, j'ai compris en deux semaines. C'est comme ça que je commence à démarrer la machine, je place le papier, j'imprime, je tire, je fais des trucs. Et mon grand frère, je vais arriver, il est de me voir, à démarre la machine et conduire comme je veux, comme je pense. Et il remonte mon salaire un peu et puis il calme là parce que dans sa tête, j'étais formé. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas te payer 100 000 comme les autres. Tu la 40 000 là. Je sors de là. Et tant fâché parce que, vous savez, euh, la vie est une continuité mm. Pendant qu'on vit, il y, des... y a des circonstances. Aujourd'hui, je suis à la mignon pause. Mais hier, yeah. mais hier, yeah. imagine. On oh, entend quoi par mignon pause? Mignon, mignon pause. Je n'ai pas dit ménopause. Je suis à la mignon mm. pause. Ça veut dire que, euh... bon, moi, moi j'aime mes pauses à... Bon, euh, on, a, on, a vu, on a connu maintenant les colonies de vacances, on a connu également les KMS scolaires et tout. A euh, à, à, à Sam, il, il se trouve que Timba a eu un groupe qui a fait bouger la vie. La purée du riz. Mm. La purée du riz, euh, ça a fait mon bonheur. Je suis à Sam en 2004, affecté. Pour aller gérer une imprimerie chez Sa Majesté Ténécam Joseph. Et en même temps, mon talent est naturel. Je n'avais pas besoin d'aller faire les demandes dans les radios pour dire que je vais les prester. Et ma belle-sœur Carole Essenge, la femme de EVK mm -hmm. ton collègue, mm -hmm. venait à Vovssam pour animer le mariage du feu Ludovic Chevalier il m'a branché sur un certain euh Siri Franck Siri pour que j'aille faire valoir mon talent à une radio qu'on appelait Radio Star et comme moi je travaille déjà je suis allé à Radio Star le lendemain celui qui m'a accueilli m'a manqué de respect parce qu'il pensait que je venais demander de l'emploi et puis je me suis fâché je lui ai dit que Dis à ton patron de ne plus jamais me payer. Si tu, tu penses que tu es venu de demander l'emploi. Moi, c un primeur, je suis imprimeur, j'ai été affecté. Donc, donc, je partais à la radio pour, pour me réjouir, pour, pour, pour célébrer ma joie, et, et non pour chercher de l'argent. Quand je sors de là maintenant, avec tout. tout parce que moi, je suis très gueulard, hein. Même mes émissions, le témoin, les, le, le témoin ils sont très je suis très enfin, je suis, Je suis satirique. Donc, j'ai incité le gars là comme ça et je suis parti. Il ouais. est dit que bon, monsieur. Tu si veux abandonner Oui. Je suis allé faire deux jours et Jean Bimon Jansan, le téméraire, le célèbre Jean Bimon sang de Radio Bacham. Mm. Je ne sais même pas par quel cas il a eu mon numéro. C'est là où j'ai compris que la sécurité militaire existe au Cameroun. Il y a ce qu'on appelle. Information. Des. On, Donc, on il y a des gens qui savent que nous sommes messieurs. on peut nous prendre à tout le Un monsieur m'appelle, il me dit que les gens de mon Il me dit, tiens, il me dit, j'ai un casting. Je veux que tu participes au casting, mais monsieur, qui venait donner mon numéro Ne sais pas ça va comment j'ai eu ton numéro Viens. Je, je me retrouve à Radio Batiam avec mon équipe, que j'ai formée en temps pour aller à Star, on m'a barré. On arrive à Radio Batiam, le gars nous fait le casting, là, je passe le dernier et puis il me confie l'émission. Cette émission devait s'appeler appelée News. Il me confie l'émission et c'est moi qui recrute. Du coup, je prends tous mes gars. Je parle parmi les, les qu gars que, qu on, qui ont passé cas. Je prends chaque bonheur et quelques personnes. Et puis, puis on ferme l'équipe. Et puis, on fonctionne. On fait l'émission Tchapia News. Sauf, encore, que c'est des gars qui n'aiment pas le challenge. Bambo apparaît trop fort. Donc, et du coup... Une nuit à notre honneur. Mmh. Et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, faut le déranger, il faut qu'il parte. Et c'est comme ça que je sors de Batiam FM pour aller trouver Rue FM Où, où j'avais mis la demande, il y avait longtemps, on, on nous appelle on vient là et je deviens patron. Je deviens boss. Je prends euh, tous ces gars-là. Tu as connu Pimang des réseaux sociaux ouais. J'ai pris... Euh, euh, Roi du combo, mm -hmm. qui a fait... Et qui a jugé qu'il n'ense. Et qui et tout. Ce sont, ce, sont, ce, sont mes... ce sont mes fioles. Haricot est resté, il est à la radio de... Qu'est-ce qui a coûté sa parenté J'ai recruté pas mal de gars. Dimitri Foba est là, il fait Miro FM. Bon, on a fait le chemin ensemble. Et puis, quand j'arrive à Douala, je garde... Bon... Mon statut dans le tiroir. J'observe, j'observe, jusqu'à ce que euh, le grand Heston, le grand H. me dit euh, "Grand, tu ne vas pas passer le temps à, il ne faut pas tenir ton image comme ça. Allons à la dynamique. À qui je fais un coucou On est allé à la dynamique. On a fait ce qu'on allait faire. Et puis, ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a beaucoup marqué à la dynamique, c'est que je n'ai jamais, après tout ce qu'on a fait. On m'appelait à du bas peuple pendant six mois. Je n'ai jamais rencontré un responsable né à né comme ça pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient de nous. Que... Et puis, le peuple va, le, le peuple va apprécier ce qu'on fait, mais tu lui dit les pancartes libérées, Timba, ne suffisent pas. <rire> Libérer le, la la il ne suffit pas. Il faut que mon employé soit au courant, même que libérer, je suis là. Libérer. Bon, Bon, ça fait comme ça. J'ai parlé avec toi, je te dit, euh, mon petit. Je ne suis plus dans cette radio où je viens pour faire plaisir à moi. sur m'a très dynamique, parce que j'ai parlé. Le promoteur a dit qu'il n'est pas au courant que était là. Et, et c'est vrai, il n'a jamais... Je n'ai jamais causé à lui. Je n'ai jamais été avec lui quelque part. Il ne sait même pas que je suis dans sa radio. Ça c'est vrai. C'est l'aventure, c'est la vie. Ah oui. Euh, bon, euh, je suis, je suis Bon, c'est vrai, je suis en train de chercher un autre couloir. J'ai fait de l'aventure avec Bittacola. Ici, nous sommes à l'hôtel. C'est mon hôtel à moi. Ce qui appartient à mon grand appartient à, à moi. Ça s'appelle l'hôtel. Dans votre voiture, on a cheminé, je vous ai montré euh, tonnerre, et puis bon on a traversé là et on a garé. Je vous ai fait savoir que c'est chez moi, c'est la raison pour laquelle les, les grandes réceptionnistes nous ont accueillis avec euh, beaucoup de, de joie. Et le DJ nous a accordé cette interview dans ce joyeux espace. Et alors, tout le temps que j'ai envie de me, de me réjouir et de m'étaler, je me ressource ici parce que c'est ici c'est mon village, quoi. Ouais. C'est Futuni. On se sent à la maison C'est Futuni ici. On est à la source. Ouais, c'est Futuni. C'est la maison. Ouais, euh, Tim, euh, maintenant. Quand Tim, on... Bamboa. Tim Bamboa. Aujourd'hui, quand on regarde la vie, on, on se rend compte qu'il y a sur le marché inflation de prix. Euh, les prix ne font grimper d'une façon incessante. Euh, la population, c'est ah On doit fait comment bon, euh, Je ne suis pas. Je ne sais pas pourquoi les gens non, ne comprennent pas. Vous savez. Euh, quand le Gobolo se moquait du, du coquille parce qu'on attachait sa, sa tête. Mm -hmm. Lui ne savait pas qu'on devait venir attacher tout son corps. Je vous dis quoi Quand on vous dit qu'il y a écrit et que euh, le prix de, du pain a grimpé, vous n'avez pas compris que la mère qui vend les noix de palme, doit aussi augmenter son prix, parce qu'elle doit avoir l'argent pour acheter le pain. Vous n'avez pas compris Toi, tu vends... Euh, toi, tu vends le, le, le, le col à 100 francs, le... Le sachet, mais tu dois diminuer parce que il faut que tu vends pour acheter ce qui est cher là, non Pourquoi ça vaut pour... Pourquoi? Pourquoi vous ne comprenez pas que ça va engrager, ça va construire comme ça jusqu'à... Je vous jure, il sera difficile. Est-ce que vous savez que les toyers publics ont baissé le Les toyers publics n'ont plus de recettes. Le les gens, gens m'ont tourné maintenant partout là. Parce que payer le toyers publics à français francs, c'est de, de l'eau de main à boire. Vous pensez que parce que ma grand-mère qui est au village, elle va prendre son mari à 200 pour aller payer le prix à deux cents. Non. C'est la conséquence de la croissance. C'est la conséquence de la croissance des prix. Ça va affecter tout. Man, hey, attention, il faut que je te le dise. Moi-même, à la maison, oh, hey, je me réserve, hein. Quand tu as ta soeur là. T'as tant que me touche, j'ai la main, hein. <rire> tu as combien Parce qu'il faut que, eh hey, oui, oui. Vous devenez noxe. <rire> combien, comment Il faut qu'elle me paye pour le travail. Donc, pour, pour rendre, pour Parce que, pour... que le lendemain, elle va me demander la ration. Elle veut y amour, elle me paye. C'est aussi difficile de comprendre que ça. Pourquoi tu ne comprends pas aussi facilement Je dois m'expliquer devant une caméra. Oh, Timba, euh, à côté de ces prix, on, on rentre encore dans la carrière et puis je dis, Quelles sont les actualités de Timba Qu'est-ce qui est imminent Qu'est-ce qui est futur euh, Qui Moi Ce que je deviens. Euh, bon, je suis déjà un patriarche. Donc je ne dis pas le projet. Je bon, pas okay. le projet dans Ok, ok. Je. Je vais devenir ce que je vais devenir grâce à toi. Mm -hmm. Mais sauf que j'ai un fils qui s'appelle Jurista Takam. De son vrai nom c'est Juris Ivan, Nishi C'est mon premier garçon qui est dans le, dans le showbiz. Il, a, il est sorti champion de stand-up jeune là. Et puis il va faire Olympia demain. Je ne sais pas. Je quoi demain ou bien après demain là. Il m'a donné, il m'a demandé que je sois là pour l'encourager. Il lui a dit non. je ne vient pas. Bas-toi de toi-même. Parce que j'étais, tu m'envoies, mon père ne vivait pas. Ne pense pas qu'il va venir influencer Caraba, qui est. Parce que quand on va dire que voilà son père qui est humoriste, on va dire que on va te donner 18 20 ou bien 10 parce que ton père est l'ami de l'autre. Je dis, pas hey, toi. Je ne serai pas moi là. Petit. Je ne viens pas, Caraba va te donner un sur 20 pour que les autres jurys te donnent du du et puis il se trouve qu'il est coincé et puis tu passes comme tu l'as fait pour être en finale. Alors, mon soutien est en interne, tu vas dire qu'à la maison, je te donne le carnaval. Petit, aborde tel thème, dis comme ça, dis comme ça et puis n'aie pas peur que Kalaba ait le jury acquis à la cause de deux de ses fionnes. Toi tu viens de nulle part. Tu sais. Le père de Pombia Le père de Pombia si Le père de Papa Paul Si. Il était catéchiste, hein? Ouais. Il était catéchiste. Son père n'avait pas 25. Mais il est devenu président de la République. Assis là. Insistant et puis téméraire. Et, et, et, et, et, et, et qui peut, hein, et qui peut, lui, ça veut dire que, j'ai dit à mon fils, ne te fie pas carrément, c'est a deux personnes là, ne dis pas que c'est parmi les deux personnes, quelqu'un va gagner parce qu'il est le jury, il est membre du jury, il n'est pas le collège du jury, et il est parti, car le est final, demi-finale, il est aujourd'hui un final, et aujourd'hui il est sollicité, il fait un stand-up, avec les de mon fils. C'est donc ce que je deviens. Est-ce une fierté C'est une fierté. Mmh. Une fierté. C'est une fierté euh, je n'avais pas, pas souhaité parce que le, mon fils là, il est à l'université. Il fait euh, réseau informatique à l'université. J'aurais voulu qu'il soit différent de moi. Mais il a choisi d'être comme moi. Oh Alors, bon. Si déjà ça, ça, ça va au cœur, c'est... On, On ne peut a... pas freiner. On ne peut pas freiner. On ça, c'est tranquille, tranquille en fait. Euh, Timba, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver facilement les œuvres Si par exemple, j'ai besoin que tu ailles faire une présentation à Paris et que le, le promoteur me dise, écoute, on veut regarder une vidéo de Timba. Bon, euh, je, je suis désormais avec euh, toi, promoteur, Rihano. Je vais revenir en France pour faire, pour faire montrer de mon image. Qui a été engouti il y a longtemps, pour dire que ce qui est vrai, c'est ce qui est naturel. Je ne viens pas en humour pour essayer. Ça, c'est vrai. Et puis, grâce à toi et, et mon qui est en face de moi, là, on va faire beaucoup de, beaucoup de bonnes choses et que les gens vont apprécier. Pour me retrouver, c'est pas facile. Je suis allé à nos là où nous sommes présentement. Bon, celui qui veut me retrouver maintenant, il me retrouver ici. Là, non? Oui. Hmm mmh. Tandis que, dis-leur maintenant, là, que, s'ils si viennent là, ils vont me retrouver. Donc, on va te retrouver facilement sur YouTube et tout? Oui, non. On va te retrouver sur YouTube et facilement, Tibamboa, euh, les contacts utiles, on t'appelle comment? Tibamboa, officiel sur YouTube, contacts ouais. utiles. Euh, c'est pas facile parce que je suis 659, 34, 43, 22. Et il faut qu'on soit sérieux, ce n'est pas pour on m'appelle pour me déranger. J'ai dit aux petites filles, je suis marié, pas les dérangements. Ouais, ouais. Oui, je suis calé là-bas. <rire> je suis un patriarche, il ne faut pas qu'on m'appelle pour me déranger. Ouais. Euh, si vous voulez appeler pour Marais, vous appelez Montréal. Ou mon mari <rire> mon manager là, il est encore célibataire, es appelez-le. <rire> Alors, tu voir, on a un mot de fin, un euh, remerciement quelques personnes. Un mot de fin, je vais dire merci à Moutou me Nord. Mm -hmm. no, le, le propriétaire, mon grand, qui a mm -hmm. cet, euh, mm -hmm. cet humble hôtel. Ouais. Euh, hôtel à Nord qui nous a permis d'être là et puis qui nous a toujours accordé l'espace. Je lui dis merci. Je dis merci à tous ceux qui nous aiment bien. Ouais. Merci à toi, Hattinson. Mmh. Merci à Rialo oh, qui est là mmh. et puis qui est toujours disponible pour nous apporter son service. Ouais. Je veux dire merci à Nelly, mmh. qui mmh. nous a permis de chauffer son canapé pendant un bon, un bon bout de temps. Mmh. On, dit, on va finir par dire merci à, au Dieu Tout-Puissant, mmh. qui nous a réunis ensemble pour qu'on puisse faire... Euh, c'était réalisation ensemble. Ciao! Ciao! Alors, euh, mesdames et messieurs, c'était une autre édition de votre émission, le rencontre sur Maïfrika TV avec le célébrissime Timba. Euh, on vous invite, comme d'habitude, à appeler vos amis, à s'abonner à ma Semence, sur la chaîne et surtout de partager nos différentes publications. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. On est ensemble à très bientôt.